Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la telle académie On veut gagner On va tous nous montrer Qui on est Ensemble On est Yugi-O GX Nouvelle génération Et Salut à tous les Australiens. c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une Une ouverture Des Gold Eldorado Maximum Donc avant toute chose Je vous montre j'ai ouvert... Euh, je vous montre les deux boosters qui ont été mis de côté pour le concours. Donc je tiens à être honnête avec vous. Donc j'ai tout ça en gold. Donc comme vous pouvez le voir, en gold. Et j'ai tout le reste en RT. Il n'y avait aucune commune. On va... On va passer tout simplement à... Les, les, les raretés, et après on fera les golds. Sachez que je vends euh, le, le lot numéro à euh, côté de TFG Market, donc vous verrez ce qu'il y a. Alors, Roche Rigolo, Force Gamin, Chevalier, Kagemusha. C'est pas des cartes que j'échange, je vous dis direct, c'est des cartes que je vends là. Il faut renflouer mon compte. Donc, Eva, microcodeur, codeur soyeux quitter alter reste-le-géant, en double, Mul multi-imposteur-altergaliste, à grande vitesse, Super Express, tonnerre peintre météorologique, pluie peintre météorologique, marionnette Altergeist, en trois fois. Méluvitasse Altergeist. En trois fois. Lambrigolo Farce Gamin. En deux fois. Fan rigolo Farce Gamin. En une fois. Diva des profondeurs. En deux fois. gouty Goutte Trigolo Farce Gamin. En deux fois. Mur numéro. Un. Donc ça fait partie du lot. En deux fois. Gadget Cybers. En deux fois. Kun cherche Altergeist. En deux fois. Chevalier fantôme aux bottes silencieuses. En Un, une fois. Bébé Cerazor. En Un, une fois. Dragon blanc destrich En Un, une fois. Les chevaliers de l'ancienne cape. En deux fois. Peintre orageuse météorologique. En une fois. Chine la tire la sanguine écarlate. En deux fois. Viva la terre d'or. En une fois. Combine de pièges. En deux fois. Peintre arc-en-ciel météorologique. En une fois. Ou, Ouah Guerrero de la Terre d'Or. En trois fois. Eldorado Adelanto. En quatre fois. Gardien de la tête de la terre d'or, en une fois. Limiteur d'invocation, en une fois. Lignée cassée, en une fois. Carte que j'ai eue dans la boîte de ce matin. Recherche de fossines. Recherche de fossines. Peintre nuageuse météorologique, en une fois. Gobelin parvenu. En deux fois. Appel numéro. Un. En une fois, ça fait partie du lot. Réseau numéro. Un. Ça fait partie du lot. Programme urgent. Programme urgent. En une fois. Donc, peintre nuageuse météorologique. J'avais pas vu. Mais je l'ai encore deux fois. Donc, je l'ai eu trois fois. Farce, farce, gamin. En trois fois. Pandémonium, farce, gamin. Et en deux fois. Voilà, on a fini avec les cartes magiques. Alors, voyons voir. J'avais tout bien trié, en fait, finalement, c'est. Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est moi qui, qui fais n'importe quoi. Euh, ro... Roule, roquette, farce gamin. Bon, Donc, je crois que je l'ai qu'une fois, celle-là. Extra deck. Chauffeur, combat, farce gamin. En une fois. Journaliste le furieux de l'or. Alors elle, je crois que je l'ai eu en plusieurs fois. Non. Je l'ai eu en... Deux fois. Et là, vous vous dites... Oui, c'est bien beau, t'as ouvert des golds. Mais quand c'est que tu vas nous montrer les golds Elles sont là. Elles sont là, mais je vous montre d'abord les, les rares. Comme ça, ça vous oblige à rester, à regarder ma vidéo. <rire> voilà. On en termine avec le transforme de temps farce gamin. Avec les fusions. Après. Seigneur Strictubsi Omega. Ouh. Brouillant dragon rouge arche démon roi de la calamité. Brouillant dragon rouge arche démon. Je crois qu'on en a fini avec les synchros. Oui, on passe aux Xyz. Oui, vous avez vu, j'ai rangé par ordre. Chevalier fantôme à l'épée brisée. Super canon. Pardon, super cuirassier canon ferroviaire. Juggernaut Lieb. Je regarde si je l'ai pas eu une deuxième fois. Numéro 9, Sferdison encore un numéro 9, disons. Numéro 4 41, Bogustin, le tapir terriblement fatigué. Et je regarde si je ne l'ai pas eu. Non. Donc là, c'est deux monstres de niveau 4. Je regarde. Je l'avais deux fois, le super à ces canon ferroviaire juggernaut Liam. je deux fois, regardez, je vous montre la deuxième, l'autre est rangée à côté, super à ces canon ferroviaire, deux fois, ça fait partie du lot porte numéro 1, porte numéro 1 et cam, donc une fois, numéro 2, porte numéro div, enfin dve, Numéro 3, porte numéro Trini. Celle-là, je crois qu'il me semble que je l'ai en, en deux fois. Voilà. Une porte numéro 4 varie. Donc, en deux fois. Ça fait partie du lot. En trois fois même. Après... Zephranoui, secret du Yangting. Je vois pas pourquoi ils ont rédité du Yangzing dedans. Après, Zephraxi, le trésor du Yangzing. En deux fois. Vouvre de ferraille. Après, Osa, la charmeuse de la terre inébranlable. J'ai beaucoup de chance dans les raretés. Miaou Miaou. Farce gamin. Toutou. Wouf Wouf. Farce gamin. Chevalier Draconite Terromulus. Ita la charmeuse de feu de flamme. Senior Psy Lambda. Tireur Coder Bavard. Ah celle-là elle était, elle était très recherchée. Alors je ne sais pas si elle va être très recherchée maintenant. Eria la charmeuse de l'eau gentille. Donc une fois. Il me semble que je l'ai. Deux fois. Allez je l'ai deux fois. Dodo, cocorico, farce gamin. Codeur bavard de l'envers. Codeur bavard de l'envers. Codeur bavard de l'envers trois fois. Oh, ex-codeur bavard. Je regarde. J'ai eu en deux fois. Après, ah, c'est celle-là. Et après, j'ai eu trois fois Salamand grande Admirage. Vous pouvez bien voir. Hein, je ne triche pas, c'est trois fois la même carte. Donc, avec tout ça, si je ne vous fais pas plaisir, on va passer au Gold, que j'ai encore trié, bien sûr, selon les apparitions. On va commencer par les cartes Monstres Normand, Dragon Noir aux Rouges, Dragon blanc au jeu bleu, et magicien de ténèbres, magicien sombre, voilà, ah. ça c'est les golds, c'est pareil, je les vends. char sauveteur pièce de structure psy oméga En trois fois. Danger Nessie. Surnaniche, le seigneur de l'or. Je regarde en une fois. En deux fois. Le code TCG Market bien sûr. Tyranno ultime conducteur. En une fois. En deux fois. Et en trois fois. Assaut de l'air, As-Roy. Alors ça, non. Assaut de l'air, As-Roy en une fois. Assaut de l'air, As-Ray. Exodial interdit, la tête des interdit. Chimère de ferraille. Chimère de ferraille. Oviraptor mange-âme. Il de niveau 4, qui est pas mal. Lina familier possédé. Alors Lina, je crois que j'ai eu en... eu en deux fois. Alors ça c'est pareil sur toutes les joues, sur tous. Les... Donc que je vous dise dans les Eldorado, il y avait cinq cartes rares et deux cartes gold. <cười> je n'ai pas eu celle que j'attendais, mais j'en ai gardé une de côté. Quand même, je vous la montrerai pas parce que c'est une carte surprise pour Sardust tout simplement. Ça, ça va faire plaisir à certains. Plasma, héros de la destinée. Fossil d'Ina, Pachyce, Phalousaur. On passe aux cartes pièges. Chemin, lumière d'étoile. Conquistador de la Terre d'Or. Je regarde si j'ai pas eu deux fois. Hommage torrentiel. Mine mystique. gold. Alors, le tourbillon jumeau. Je regarde. Tourbillon jumeau. x 3 en gold. Livre de la lune. Invocation. Ça, ça, ça, a, ça a été réédité. Je comprends pas pourquoi. Formation du feu Tenki. L'invocation... Ça a été réédité en gold de l'année dernière, et là, ça a été réédité cette année. Ah, Rajeki. Sur la terre maudite. Dimension magique. Place farce gamin. Evolzer Dodka, x2. Evolzer Lagia, x2, numéro 1 Numéro C1000, Numeronus, Donc ça fait évidemment partie de, du lot. Hein? Ah pardon. Numéro 1, C1000. Ah non, c'est moi qui me trompe. Numéro 6000 Néméronius. Ça fait évidemment partie du lot. Arc-en-ciel peintre météorologique. Et pour finir, Hip Masquerena. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette petite ouverture. Voilà. Alors, je vous rappelle l'intitulé du concours. Parce que je vois qu'il y a eu pas mal, enfin il y a eu un petit peu de participation et je vous rappelle que c'est combien il y a de cases pour les cartes lors d'un duel simple. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est la Team Astral guillot. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, bien sûr. C'est évident. Et même de vous abonner à la chaîne si vous voulez. C'est comme vous voulez. Merci.